en ukraine et au kremlin au kremlin parce que tabarde à la fin de cette vidéo je vous donnerai donc évidemment mes conseils de lecture dans le ciel chargé de kiev hier cet engin a brièvement semé la panique dans la capitale avant d'être finalement abattu par la défense anti-aérienne D'après les autorités, il s'agissait bien d'un drone ukrainien et défectueux. Aujourd'hui en Crimée annexée ou encore sur des raffineries de pétrole dans le sud-ouest de la Russie, les attaques de drones se sont multipliées. Quant aux soupçons russes, concernant l'attaque présumée cette semaine de Kiev contre le Kremlin, les experts ne récusent pas cette hypothèse. C'est techniquement possible. L'Ukraine a plusieurs types de drones qui peuvent correspondre au profil. Par exemple, son drone UJ-22, nouvellement développé, peut réellement parcourir la distance. Leur autre drone commercial qu'ils ont acquis en Chine a pu être réaménagé en drone militaire. Il peut voler sur plusieurs centaines de kilomètres et il a déjà été utilisé lors d'attaques précédentes. Parce que si ce sont les Ukrainiens, c'est un exploit technique ou un exploit d'infiltration sur le territoire russe. C'est ou l'un ou l'autre. C'est soit ils ont manipulé des drones existants pour les modifier, leur donner une capacité de vol sur plusieurs centaines de kilomètres avec une précision GPS, etc. Bon, ça, c'est pas le plus compliqué de la faire, mais c'est surtout d'avoir une capacité d'envoyer aussi loin, depuis le territoire de l'Ukraine, un tel engin, De la reconnaissance au lancement de bombes improvisées, en passant par les frappes kamikazes, la guerre en Ukraine aura consacré l'utilisation massive et stratégique des drones sur le champ de bataille. Les drones volent en permanence, ils reviennent pour changer la batterie et ils repartent. Euh... C'est très difficile de savoir, c'est très difficile de savoir. Je vais ajouter que le ministre, la ministre des Affaires étrangères de la France, Madame Colonna, a eu une phrase, mais c'est pas mal, c'est pas mal, il faut reconnaître, elle dit « Oh là là, c'est très mystérieux, elle se marre, soyons clairs ». Hein, soyons clairs, elle se marre, elle n'est pas la seule à mon avis, tout le monde se gratte la tête. Aucune. Les attaques venues du ciel, associées à des sabotages au sol, se sont multipliées ces dernières semaines contre des infrastructures russes. Le plus souvent effectuées à l'aide de drones, elles visaient des installations pétrolières, essentielles pour l'approvisionnement des troupes. Voilà qui pourrait signifier, selon plusieurs experts, l'imminence de la contre-offensive ukrainienne. hypothèse euh, euh, résistance, à euh, Poutine, ça c'est grotesque. Voilà. S'il y a une résistance euh, russe qui peut faire ce genre de choses, je rappelle qu'on l'a vu à l'œuvre euh, dans l'oblast de Belgorod il n'y a pas si longtemps, qu'elle a tué des civils, et puis surtout qu'elle elle embête beaucoup LCU, parce qu'on sait qui la compose, c'est-à-dire ce sont des néo-nazis russes Hein, qui sont enfin plus à droite que, que la droite la plus extrême qu'on peut imaginer, hein, qui ont des vénérations un peu bizarres à la fois la nostalgie du tsarisme et puis le troisième Reich. Hein, bon, c'est un peu compliqué dans leur tête. Hein, ça doit être des, des, des descendants de vlassovistes euh, probablement. Mais en tout cas, voilà, si Monsieur Tittelmann nous dit c'est peut-être la résistance russe, faudrait il faudrait qu'il n'oublie pas qui elle est. Et quelle est son identité politique. C'est encore une fois des gens qui sont pas très recommandables si on en croit les, les, les thèses politiques auxquelles M. Tittelmann nous fait croire qu'il adhère. Non, donc mais... euh, voilà, bah, ça permet au Kremlin de resserrer les rangs, de se... De du coup, il faut le dire tout de suite, de frapper le régime de, de Kiev de manière personnalisée cette fois-ci. Vous avez voulu attenter à la vie de Vladimir Poutine. On peut donc maintenant à à la vie de Vladimir Zelensky à notre tour. Voilà ce que ça peut. Euh, Lorsqu'on voit les réactions en Russie, hein, naturellement, <rire> Medvedev, le bad cop, est sorti de son silence, qui était pas très long d'ailleurs, hein, et là il a été dit maintenant il faut exécuter, liquider Zelensky et sa clique. Et il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de mouvement de colère surjoué pour pour certains qui doivent aussi euh, euh, avoir des, des informations, ou très sincères pour d'autres, qui disent « ça suffit, maintenant il faut taper hein. ». Bah, ce qu'il ce qui, ce qu faut, c'est replacer tout ça quand même dans une séquence un peu plus longue. C'est-à-dire qu'on a d'abord, euh, en, en fin de semaine dernière, on a une attaque de drones, contre la Crimée et contre la base euh, oui. principale de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, où on a un ou deux drones, probablement un seul or, or, euh, semble avoir suffi, pour taper euh, un dépôt de, de, de, de carburant qu'on de la, de la, attribue à la marine russe, hein, qui a flambé, qui a, qui a créé un panache de, de fumée noire là, sur plusieurs kilomètres d'altitude, enfin bref, c'était très impressionnant, sauf qu'immédiatement, au cours de la nuit qui a suivi, hein, c'est la nuit du 30 au 1er mai, on a eu une riposte massive de la part des forces aériennes euh, et stratégiques russes. On a quand même des bombardiers qui ont décollé de leur base à Mourmansk, c'est-à-dire à, à l'autre bout euh, nord de la Russie, pour tirer des missiles vers l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est, je crois seulement la, la, la, je vais dire la seconde fois en espérant qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais euh, on voit que les Russes étaient déterminés. On a des navires qui, depuis la mer Caspienne, ont tiré des missiles sur l'Ukraine. Donc, il y a déjà, des... et dans la presse russe et sur les réseaux télégrammes, l'intitulé de cette frappe a été pour la première fois, ils ont dû vouloir faire plaisir à Michel Goya, ils ont parlé de bombardement, de représailles. Alors, il faut être clair. Ça n'a pas visé une fois encore les centres urbains, la population civile, hein, ce n'est pas les bombardements délibérés de l'armée ukrainienne sur Donetsk pour tuer des braves gens. Ça a visé beaucoup de cibles militaires, contrairement à d'habitude où on était sur des cibles énergétiques, et on a eu, notamment à Pavlovgrad, sur on va dire le troisième, la dernière partie de larrière front ukrainien, on a eu des explosions terribles dans ce qui semble avoir été un dépôt de munitions de missiles antiaériens S300 qui a été touché par, par ou des drones ou un missile russe, on ne sait pas encore exactement, mais voilà donc on se dit on a cette première euh, frappe très forte des Ukrainiens très symbolique sur Sébastopol, on a une représaille russe très forte sur des moyens militaires immédiats dont certains, comme les S-300, ont un impact sur l'éventualité de cette contre-offensive dont on parle depuis plusieurs semaines. Et puis derrière, on a cette histoire d'attaque contre le Kremlin. Qu'est-ce que ça peut signifier Ça peut signifier que demain, les Russes peuvent remettre le couvert sur des frappes entre guillemets de représailles, mais qui toucheront des objectifs militaires, et peut-être à nouveau des centres de commandement, mais cette fois-ci à Kiev. On pense que cette contre-offensive, du fait qu'on est en présence d'une guerre de communication, cette contre-offensive pour le malheureux proxy qu'est l'Ukraine, hein, qui n'est qu'un instrument entre les mains de l'Occident et de surtout de son hégémon, euh, que cette euh, contre-offensive est inéluctable pour créer les conditions là, quasiment aucune chance de réussir, ni même d'avoir de construire des avantages particuliers au profit de l'Ukraine hein, et elle a toutes les chances d'échouer à sortie d'un massacre qui serait dans les deux cas une situation permettant de passer à autre chose. Parce qu'il semble quand même que les Américains commencent à se dire qu'il faudrait peut-être changer de stratégie. Il y a toujours la question de la Chine, il y a d'autres problèmes de politique intérieure Hein, qui les amène à se tourner et à commencer à mobiliser des troupes à la frontière du Mexique, ce qui est quand même extraordinaire. Euh, donc, donc euh, euh, qu'est-ce qui peut se passer en Ukraine Donc, cette contre-offensive est probable. Il est temps de prendre des décisions positives pour l'Ukraine en ce qui concerne les avions modernes. Il n'y a aucune raison logique de reporter ces décisions, de former nos pilotes et de renforcer les ailes de l'Ukraine, un moyen d'accélérer la paix que nous souhaitons tous. Zelensky a réitéré que l'Ukraine revendiquerait la victoire dans le conflit et a appelé ses alliés dans les Pays-Bas, la Belgique et d'autres pays européens à soutenir son initiative de construction d'une alliance de véhicules armés. Ruth a déclaré que les discussions sur l'envoi de chasseurs F-16 à l'Ukraine progressaient avec des pays tels que la Belgique et le Danemark après la promesse du ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Oxtra, de fournir une aide humanitaire continue à l'Ukraine. Mercredi, Zelensky a rencontré les dirigeants des pays membres de l'OTAN demandant une aide militaire supplémentaire. Les dirigeants s'étant engagés à poursuivre leur soutien à l'Ukraine en cas de besoin. À ce jour, l'OTAN a fourni à l'Ukraine une aide militaire d'une valeur de plus de 4, ,4 milliards 400 millions de dollars. Alors, Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord sur le plan militaire, ce qui est en train de se passer de la part des Ukrainiens, donc a commencé samedi dernier, qui se poursuit euh, encore hier, c'est-à-dire qu'ils attaquent des dépôts de carburant, hein, c'est leur cible euh, numéro un aujourd'hui. On peut les interpréter légitimement, moi j'en veux pas à des gens qui me disent, bah tu vois, tout ça c'est euh, probablement l'annonciateur de ce début de contre-offensive. Je dis pourquoi pas, je dis d'autant plus pourquoi pas que, comme on le rappelait la semaine dernière, la semaine prochaine, on est dans la bascule météo, c'est-à-dire que on devrait rentrer un peu comme partout en Europe, on l'espère, hein, qui va commencer à être question du printemps, et donc à une meilleure mobilité des, unités, des grandes unités blindées mécanisées. Mais pour autant, ça ne change rien à la problématique dont on parle depuis plusieurs semaines, à savoir que « Selon moi, les Ukrainiens ont la possibilité, bien évidemment, avec les moyens qui leur ont été donnés. » L'invasion de l'Ukraine par la Russie a uni l'Occident et l'Union européenne n'a pas d'autre choix que de continuer à soutenir Kiev, souligne le chef de la diplomatie européenne. Josep Borrell, répondit vendredi aux questions d'Euronews lors de l'événement sur l'état de l'Union à Florence. Le responsable espagnol estime que sa plus grande tâche sera de parvenir à trouver une paix juste, mais ce n'est pas encore le temps des discussions. This is not the moment for diplomatic conversations about peace, it's the moment of supporting military the war. So I feel uh, as a diplomat but I feel also as a, as a kind of a defense minister of the European Union because I spend quite an important part of my time talking about arms. La Commission européenne a présenté cette semaine un plan de 500 millions d'euros pour augmenter la production de munitions et soutenir ainsi Kiev. Si cette aide devait faiblir, les forces russes seraient alors rapidement à proximité de la frontière polonaise. Si nous ne soutenons pas l'Ukraine, l'Ukraine va falloir in un certain nombre de jours. Donc oui, would prefer to spend this money increasing le bien-être des gens, les hôpitaux, les scoles, les villes, comme le maire a demandé But, uh, we don't have the le chef de la diplomatie européenne salue le fait que la Chine n'ait pas envoyé d'armes à la Russie, mais Josep Borrell ajoute que le plan de paix chinois ne peut pas être pris au sérieux. plan plan, Uh, wishful wishful Joseph Borrell souligne que l'Union doit rester unie si elle veut survivre dans l'arène internationale en mutation. Pour y parvenir, il évoque la fin de l'unanimité entre les 27 en matière de politique étrangère. Cette règle permet à un État membre de bloquer l'ensemble d'une décision. Le ministre chinois des Affaires étrangères Tsingang et son homologue russe Sergei Lavrov ont discuté de la crise en Ukraine en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai qui se tient actuellement. M. Ting a déclaré que la Chine encouragerait les pourparlers de paix et maintiendrait la communication et la coordination avec la Russie. M. Lavrov a salué la position de la Chine. Les deux ministres des Affaires étrangères se sont également engagés à mettre en œuvre le consensus atteint par les dirigeants de leur pays. Ils se sont également engagés à renforcer l'unité et la coopération au sein de l'OCS – à défendre la sécurité dans la région Asie-Pacifique, à soutenir le multilatéralisme et à combattre l'hégémonie sous toutes ses formes. Et puis là, on est bien en train de nous préparer en nous disant que si la contre-offensive est réussie, c'est grâce aux armes fournies par l'OTAN. Bien sûr, au mois de septembre dernier, l'OTAN n'avait fourni aucune arme à l'Ukraine. Hein. Bah tiens, mon oeil. Donc on apprécie aussi... Le, le, le, le glissement sémantique chez nos adversaires patentés hein, qui se mettent à chanter une autre chanson à mesure que ça devient plus important de souligner que « ah bah oui, c'est parce qu'on leur aura donné des chars, parce qu'on leur aura donné des transports de troupes qui finiront par y arriver ». Donc c'est bien grâce à l'OTAN au final, hein, qu'ils le veuillent ou non, mais là ils n'ont plus le choix. Voilà Parce que, encore une fois, aujourd'hui, la grande nouvelle de la semaine qui est passée inaperçue pour tout le monde, c'est que la semaine dernière, on parlait des Russes qui ont mis au point des bombes planantes avec des systèmes GPS euh, euh, lo locaux, hein, euh, bombes de 500 kg à 1 tonne 5. Et puis hier, les Russes, qu'est-ce qu'ils nous annoncent Ils ont fait la même chose sur les bombes de 250 kg. C'est-à-dire que les appareils vont pouvoir en emporter plus, parce que les bombes de 500 kg, et puis alors celles d'une tonne 5, on, les en, on en emporte une, hein, pas deux. Hein, et là, ils vont pouvoir en emporter plusieurs, frapper plusieurs cibles au cours d'une même sortie aérienne, alors certes la charge est moins importante, mais imaginez des bombes de 250 kg, même si on les largue euh, pas sur la même cible au même endroit exactement, sur une concentration de blindés. Bon, ben voilà, c'est terminé, votre contre-offensive, elle va s'arrêter très rapidement. Je... Elle ne tombe toujours pas, cette ville de Bakhmout, elle ne tombe toujours pas. Moi, ça fait longtemps que je pense que euh, les Russes, euh, justement ce que dit Cavoli en disant ils n'ont pas mis, ils n'ont pas usé de leurs moyens, ils n'ont pas engagé leur armée, hein, ils se sont servis d'un certain nombre de choses mais ils ne l'ont pas consommé du tout et par conséquent je pense que il n'y a, y a pas eu la volonté de prendre Bakhmout euh, objectivement, compte tenu de la situation Pourquoi est-ce que euh, Bakhmout ne tombe pas euh, quel est l'intérêt russe de faire durer le plaisir Et puis qu'aujourd'hui on a une avancée qui est méthodique, qui est lente, qui malgré l'encerclement opérationnel de la ville avec les coupures dont on a maintes fois parlé, bah, les Ukrainiens ils continuent de jeter du monde dans la bataille. Alors les Russes ils continuent de se dire bah, c'est très bien, hein, ils sont en train de disperser leurs forces, on en a parlé au mois de mars, il y a une partie des fameuses brigades qui avaient été soi-disant montées pour la contre-offensive qui ont été jetées dans le chaudron de Bakhmout pour tenir coûte que coûte. Donc tout ça, c'est pour le seul bénéfice des Russes à très long terme. C'est pour ça que pour un, un journal télé d'actu en continu, c'est très difficile d'appréhender ce genre de questions. Hein, parce qu'on est là à se dire, ah bah oui, mais alors attends, c'est quoi votre objectif Depuis le début, on ne sait pas où les Russes veulent en venir. On ne sait pas quel est le plan russe. Nouvelle sortie médiatique du patron de l'organisation paramilitaire Wagner ce vendredi. Evgeny Prigojin affirme qu'il retirera ses mercenaires de Barmouth le 10 mai prochain. Selon lui, sa décision est motivée par le manque chronique de munitions livrées à ses troupes. Dans une vidéo publiée dans la nuit de jeudi à vendredi, il s'en prend nommément au ministre de la Défense. 70 si le groupe Wagner se retire de Barmouth où il est en première ligne, cela placerait l'armée russe dans une position délicate au moment où les forces de Kiev disent achever leurs préparatifs avant une grande offensive présentée comme imminente. Wagner a subi ces derniers mois de lourdes pertes en essayant de prendre la ville. Le groupe paramilitaire en a conquis une grande partie mais n'arrive pour l'instant pas à prendre les dernières positions ukrainiennes. Le tribunal américain a rendu public pour la première fois la vidéo d'une déposition de Donald Trump dans le cadre de son procès pour viol. Pendant 48 minutes, l'ancien président des états unis tente de se défendre. Il nie les accusations en bloc et qualifie la plaignante Igene Carroll, une ancienne chroniqueuse du magazine Elle, de menteuse et de malade. Le milliardaire républicain affirme même qu'elle n'est pas son genre. Âgée aujourd'hui de 79 ans, l'ex-journaliste avait accusé Donald Trump de l'avoir violée dans une cabine d'essayage du rayon lingerie d'un grand magasin de luxe de New York au milieu des années 90. Elle a ensuite porté plainte contre lui pour diffamation, puis en novembre dernier pour viol dans une action civile. Le 1er mai, la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que le gouvernement américain pourrait potentiellement faire défaut sur sa dette dès le 1er juin. « Si cela se produit, ce serait le premier défaut de l'histoire des États-Unis. » Dans une lettre au président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, Yellen a déclaré que notre meilleure estimation est que le Trésor épuisera ses mesures extraordinaires vers le 1er juin, date à laquelle nous ne pourrions plus remplir toutes nos obligations en totalité et en temps voulu. Bien que la limite de la dette fédérale ait été atteinte en janvier à 31,4 billions de dollars, le département du Trésor a pris des mesures non conventionnelles pour continuer à financer les opérations gouvernementales afin d'éviter un défaut. Depuis le début de cette année, il y a eu une augmentation des prix de divers actifs de refuge sûr. En avril, le prix de l'or a atteint un niveau presque historique, dépassant presque les 2000 dollars l'once. En plus de la tendance mondiale récente de la dédollarisation, il est évident que de nombreux pays prennent des mesures pour se protéger contre les risques potentiels d'une crise de crédit américaine en innovant des mécanismes de règlement de paiement transfrontalier et en diversifiant les réserves d'actifs. Le président Biden n'a pas été disposé à céder aux demandes républicaines à la Chambre des représentants en échange d'une augmentation du plafond de la dette. McCarthy espère que Biden participera aux discussions sur les réductions de dépenses, bien que la Maison-Blanche et les démocrates du Congrès aient insisté pour qu'aucune condition ne soit attachée à l'augmentation du plafond de la dette. Si le Congrès n'agit pas, le département du Trésor pourrait être incapable de payer ses factures en quelques semaines seulement, et les marchés financiers ont déjà émis des signaux d'avertissement. En Asie, les ministres des Finances s'inquiètent que les récentes turbulences bancaires aux États-Unis et en Europe ne compromettent la reprise économique mondiale. Ces inquiétudes se sont manifestées jeudi lors de la réunion annuelle de la Banque asiatique de développement à Incheon, en Corée du Sud. Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a cité la famille de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et la vente du crédit suisse à UBS. La Banque asiatique de développement basée à Manille s'attend à ce que l'économie asiatique croisse de 4,8% cette année. Toutefois, les ministres des Finances pensent que de nombreuses économies émergentes dans la région sont vulnérables aux risques qui pèsent sur les marchés financiers mondiaux. Euh... Le franc a d'abord joué le rôle de réserve européenne, puis il a été supplanté par la livre, qui a été supplanté par le dollar. Et à partir du moment où euh, il y a davantage maintenant de transactions avec la Chine, entre la Chine et les 200 pays qui ont un drapeau à l'ONU, il y en a plus que d'échanges avec les États-Unis, ben c'est euh, aujourd'hui... Logiquement, la monnaie qui devrait dominer ou qui aurait déjà dû euh, à, asseoir sa domination, la seule chose, c'est que le yuan n'est pas convertible à 100%, ce qui est le cas de, du dollar. Mais La crise aiguë du Covid-19 est derrière nous. L'OMS estime qu'il ne s'agit plus d'une urgence internationale. La pandémie n'a pas disparu. Toutes les trois minutes, une personne meurt du Covid. Mais la courbe des décès a néanmoins plongé de 95% depuis janvier. Le COVID-19 a transformé notre monde à l'extérieur. Qu'à peu 7 millions d'euros ont été reportés à WHO. Mais nous savons que la taille est de nombreuses fois plus haute, à peu près 20 millions. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé estime que la pire chose qu'un pays puisse faire aujourd'hui serait d'utiliser cette nouvelle pour baisser la garde et laisser entendre que le COVID n'a plus rien d'inquiétant. L'OMS avait décrété le plus haut niveau d'alerte pandémique le 30 janvier 2020. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a déclaré que l'accord autorisant les états unis à accéder à davantage base militaire de bases militaires de l'archipel ne visait aucune action offensive à l'encontre d'un quelconque pays. Le président Marcos a tenu ses propos lors de sa visite à Washington. Il a déclaré que les états unis n'avaient pas demandé aux Philippines de fournir des troupes en cas de guerre entre la Chine et les états unis autour de la question de Taïwan. Et d'ajouter que son gouvernement et la Chine avançaient progressivement vers un accord sur l'exploration énergétique en mer de Chine méridionale. Le président a aussi affirmé que Mani travaillait toujours à établir une ligne téléphonique de crise avec Beijing dans un contexte de tensions maritimes entre les deux pays. Le président iranien Ebrahim Raisi a salué sa visite à Damas comme un nouveau départ dans les relations avec l'Iran, avec la Syrie. Il a fait cette remarque lors d'un événement destiné aux hommes d'affaires, affirmant que cette relation aura un effet sur la région ainsi que sur les liens commerciaux et économiques des deux pays. Lors de son séjour à Damas, M. Raisi a rencontré le premier ministre syrien Hussein Arnous. Les deux hommes ont souligné l'importance de mettre en œuvre l'accord et les conventions signées lors du séjour du président Raisi. Le président iranien a également rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad qu'il a informé de la position de la Syrie sur la situation régionale et internationale. Le président raïsi a effectué une visite de deux jours en Syrie au cours de laquelle les deux pays ont signé des accords à long terme pour renforcer leurs relations économiques. La visite de M. raïsi était également la première d'un président iranien en Syrie depuis 13 ans. Les États-Unis affirment que les factions soudanaises en conflit se rencontreront ce samedi dans la ville saoudienne de Jeddah pour des discussions. Alors que les médiateurs internationaux cherchent à résoudre le conflit entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide, l'initiative de Jeddah est la première tentative sérieuse destinée à mettre fin aux combats qui ont éclaté le 15 avril. Cependant, les deux factions ont déclaré qu'elles ne discuteraient que d'une trêve humanitaire et non d'une fin de conflit. Malgré les multiples déclarations de cessez-le-feu, les combats se poursuivent, le bilan officiel fait état de 550 morts et de près de 5000 blessés. Les habitants de Khartoum, la région la plus touchée, font face à une pénurie de services et de produits de base. Pour résoudre cette situation, le gouvernement soudanais a mis en place deux comités, l'un chargé de gérer les urgences humanitaires et l'autre de contrôler l'acheminement des biens et des services. L'armée soudanaise a annoncé dans un communiqué avoir envoyé une délégation à Djeddah pour des négociations sur un cessez-le-feu dans le cadre d'une initiative conjointe de l'Arabie saoudite et des états unis Une initiative que Washington et Riyad saluent. Les deux pays espèrent également qu'elle mènera à une fin des hostilités durables et respectées par les deux belligérants. Depuis le 15 avril dernier, les combats au Soudan ont fait au moins 700 morts et 5000 blessés. Près de 110 000 personnes ont fui dans les pays voisins et 5 500 ressortissants étrangers de 102 nationalités ont été évacués ces trois dernières semaines. Une guerre menée par les deux généraux rivaux qui avaient pris le pouvoir en 2021 mettant fin à l'expérience de gouvernement civil. La révolution citoyenne de 2019 contre la dictature islamiste d'Omar el-Bechir était incarnée par la figure d'Ala Salah, étudiante en architecture devenue icône mondiale. L'instabilité touche aussi le Soudan du Sud, pays à majorité chrétienne né en 2011 et où le pape s'est rendu en mars. Depuis l'indépendance du Soudan en 1956, 36 tentatives de coup d'État ont eu lieu, dont 6 ont réussi. Un pays habité par la violence, avec des centaines de milliers de morts au Darfour et lors de la guerre, qui a abouti au référendum d'autodétermination du Soudan du Sud. Mais le Soudan a aussi une longue histoire de résistance civile, avec le rôle crucial des syndicats et des femmes comme Alassala. Mal préparés à l'exercice du pouvoir, les civils ont vite rendu les armes face aux deux généraux alliés de l'ancien dictateur Omar el-Bechir, accusés de génocide au Darfour et en prison à Khartoum. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al burhan et le chef milicien Mohamed Daglo, surnommé Emeti, se battent maintenant pour le pouvoir et les richesses qu'ils procure. Avec des conséquences terribles pour la population qui fuit le pays par dizaines de milliers. Des centaines de morts, des pillages, des viols, et l'évacuation dans la panique des ressortissants étrangers et un risque de nouvelle guerre civile au Darfour, une guerre qui intéresse au premier chef les deux grands voisins et rivaux, l'Égypte soutenant ouvertement Al-Burhan et l'Éthiopie plutôt derrière Emetti. Sans parler des influenceurs russes, émiratis, saoudiens et israéliens qui ont tous des intérêts marqués au Soudan. Des combats à larmes lourdes, au centre d'une ville de 5 millions d'habitants, Khartoum a plongé dans le chaos. Le cessez-le-feu temporaire n'a jamais été vraiment respecté. Les habitants fuient. Ceux qui restent manquent de tout. Il n'y a pas de transport, pas d'essence, pas de pain, pas de médicaments, il n'y a rien. Nous remercions Dieu, nous allons bien. Comme vous pouvez le voir, la mosquée du marché a été détruite par l'explosion. Tous les magasins du marché ont été détruits par la force de l'explosion. Depuis le 15 avril, deux généraux et leurs deux armées se livrent une guerre fratricide pour le pouvoir. D'un côté, Abdel Fattah al burhan dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'état militaire de 2021, à la tête de l'armée régulière. De l'autre, Mohamed Hamdan Daglo, connu sous le nom d'Emeti, numéro 2 du régime, à la tête des forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire. Les combats touchent surtout la capitale, Khartoum, et la région du Darfour, fief d'Emeti. Ils ont fait plus de 500 morts et des milliers de blessés. 100 000 personnes ont déjà fui vers les pays voisins. Derrière cette guerre entre militaires se joue aussi le contrôle des richesses du Soudan, et surtout de l'or. Le Soudan est un des gros producteurs d'or d'Afrique, un secteur sur lequel les militaires ont fait main basse et qui finance leurs activités. C'est sur la production d'or que le général Emeti, l'un des hommes les plus riches du pays, a bâti sa fortune. Avec l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Soudan a perdu deux tiers de ses ressources en pétrole. La découverte en 2012 d'importants gisements d'or au Darfour a mené à une véritable ruée. Le Soudan se situe dans une zone stratégique et instable. Il est au croisement du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Et son destin intéresse particulièrement ses voisins. L'Égypte aurait envoyé des avions et des pilotes en soutien au général al bouran et à l'armée soudanaise. De son côté, le général Eméti aurait reçu du matériel militaire du maréchal Haftar l'homme fort de l'est de la Libye, selon le Wall Street Journal. Mais il pourrait tenter d'obtenir de l'aide de l'Éthiopie, rivale de l'Égypte et qui est toujours en conflit avec le Soudan sur le tracé de leurs frontières. Eméti a encore des liens avec le groupe paramilitaire russe Wagner, présent dans le pays depuis 2017 et impliqué dans l'exploitation de ses précieuses ressources en or qui a fait 8 morts et 14 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi. Le drame a eu lieu dans un village au sud de Belgrade. L'assaillant a ouvert le feu à l'arme automatique depuis sa voiture avant de prendre la fuite. Moins de 48 heures plus tôt, un adolescent avait tué 9 personnes dans son école. Le président serba a annoncé une vaste opération qui doit déboucher sur le désarmement presque complet du pays de très nombreuses armes circulent dans les Balkans, 765 765000 sont à ce jour légalement enregistrées en Serbie. On the first day of national mourning for the 8 children who lost their lives in school shooting in Belgrade 48 hours ago, Serbia has to mourn again and even though last night's tragedy unlike the school shooting, is not unprecedented in Serbian history. There were massacres like these in Serbian villages even in recent history. The sheer fact that there were two massacres in as many days opened many questions and prompted an intense and emotional debate about the Serbia's gun laws, gun culture and the overall state of the nation. Bonjour, merci de rester informé avec la RTBF à la une, cette vaste opération policière contre la mafia. Elle a débuté ce matin dans plusieurs pays, en Belgique notamment. Ce sont des données collectées d'ailleurs chez nous qui ont permis de lancer cette vaste offensive qui visait en premier la mafia calabraise qui est l'une des plus puissantes au monde. On va faire le point sur les opérations du jour avec Laurent Vanneberg et Stéphanie Lepage. Menée par 150 policiers belges, l'opération a commencé dès l'aube dans le Limbourg. Elle visait des personnes suspectées de faire partie de la puissante mafia calabraise, l'Andrangheta. En tout, au Limbourg, 25 perquisitions ont été menées dans plusieurs localités. Mais au-delà de la Belgique, d'importantes perquisitions ont aussi eu lieu simultanément en Italie, France, Portugal, Espagne, Roumanie, Slovénie ou encore en Allemagne où quelques mille policiers ont visité une centaine de lieux différents dans cinq régions comme ce carouage de Bavière qui aurait été utilisé pour blanchir de l'argent à grande échelle. La dont les racines sont ancrées en Calabre, dans le sud de l'Italie, constitue l'une des plus puissantes organisations criminelles d'Europe, tirant sa richesse du narcotrafic. Au total aujourd'hui, 132 personnes ont été arrêtées, dont 13 en Belgique. Nicolas Dupont-Aignan, en tant que député non inscrit. Madame la, Prési Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord rendre hommage à l'incroyable courage de ces infirmiers, aides-soignants, médecins, mais aussi pompiers et militaires qui ont sacrifié leur situation personnelle et accepté d'être les boucs émissaires faciles d'une propagande mensongère pour tout simplement avoir refusé de devenir des cobayes. Loin d'être hostiles à la science comme ils ont été salis, ils ont au contraire conserver leur liberté de pensée, leur sens critique et leur esprit scientifique. Ils n'ont jamais été hostiles aux vaccins par principe, mais à ce vaccin ARN. L'humiliation suprême aura été de nier leur existence professionnelle, en les suspendant pour en faire des citoyens fantômes. N'étant pas licenciés, ils ne pouvaient prétendre ni aux indemnités chômage, ni au RSA. Certains, ne l'oublions jamais, se donnèrent la mort. Mais au-delà de cet acharnement sur une catégorie de nos concitoyens, cette suspension était d'autant plus absurde et l'exposé des motifs de cette proposition de loi l'explique très bien, car cela a désorganisé un système de santé déjà exsangue. L'incohérence suprême aura été de faire travailler des agents vaccinés, mais positifs, plutôt que d'accepter des non-vaccinés négatifs. Alors que la plupart des pays d'Europe sont très vite revenus sur cette suspension votre gouvernement a préféré s'arc-bouter plutôt que de reconnaître sa faute. La suspension prolongée des soignants non vaccinés n'est que la partie visible de l'iceberg, des mensonges, de la propagande, de la manipulation d'Emmanuel Macron et de ses ministres successifs pendant la crise du Covid. Mensonge d'abord sur l'efficacité du vaccin Covid, sur la transmission du virus. On se souvient du discours présidentiel de juillet 2021, selon lequel un vacciné divisait par 12 son pouvoir de contamination. Et pourtant, dès 2021, la Haute Autorité de Santé, la FDA américaine, le New England Journal of Medicine, le professeur Delfraissy, président du Conseil scientifique, des études israéliennes, remettaient en cause l'efficacité du vaccin sur la transmission du virus. Le 10 octobre 2022, le coup de grâce était donné sur la propagande par Janine Small, chargée de communication de Pfizer, qui admettait devant le Parlement européen que l'efficacité du vaccin sur la transmission n'avait jamais été évaluée avant sa mise sur le marché. On pouvait se vacciner alors pour soi, mais pas pour les autres. L'obligation vaccinale pour les soignants n'avait donc plus aucune justification scientifique. Mensonge ensuite sur la soi-disant inefficacité des solutions alternatives à la vaccination pour rendre obligatoire la vaccination Covid. Aujourd'hui, de très nombreuses études révèlent qu'un médicament comme l'ivermectine, cet antiparasitaire utilisé dans de nombreux pays à travers le monde et notamment en Inde, a des résultats très efficaces. Tout récemment, l'étude clinique en double aveugle de l'entreprise Montpellier Rennes Medincel révèle une réduction de 72% des infections Covid supérieure au vaccin ARN des dizaines d'autres études internationales que vous pouvez retrouver si vous avez le courage de les lire sur le site C19IVM.org confirme cette efficacité, mais ça, vous ne voulez pas le voir. De même, le professeur Raoult, traîné dans la boue, par une fausse étude du Lancet et des médecins de plateau télé au conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, a publié tout récemment une nouvelle étude à la méthodologie constatée par Huissier, prouvant à partir de l'examen de 30 000 patients l'efficacité du traitement azithromycine et hydroxychloroquine que d'ailleurs des grands du régime ont été allés chercher quand ils ont été malades. Troisième mensonge, enfin, sur les effets secondaires des effets des vaccins Covid-19. Le ministre, le ministre fédéral allemand de la Santé, c'est pas moi, c'est l'homologue du ministre, a reconnu le 12 mars 2023, dans une grande émission télévisée allemande, qu'il avait eu tort de sous-estimer les effets secondaires graves des vaccins ARN et qu'il estime, le ministre de la Santé allemand, à une injection sur 10 mille, ce qui est considérable. Je vous invite à regarder cette vidéo. Pourquoi ce vrai débat dans les médias allemands est l'omerta la plus totale en France Il suffit d'aller sur le site VARS des États-Unis officiel, Eudra Vigilance de l'Union Européenne, celui de l'Agence Nationale de la Santé pour comprendre la gravité de sécurité du médicament, pour comprendre la gravité du phénomène. Tous les pays à fort taux de vaccination ont connu un excédent de mortalité en 2022. Et pourquoi, Monsieur le Ministre, refusez-vous de publier le statut vaccinal des décès par tranche d'âge, qui permettrait de savoir si le vaccin Covid a une part de responsabilité. Heureusement, des personnalités médicales libres comme Alexandra Orionco, dans son livre Les apprentis sorciers, ont le courage de révéler ce que vous cachez. C'est ça la réalité. Conclure, voilà pourquoi député. cette proposition de loi doit être votée. Sans oublier l'indemnisation pour les préjudice Merci, Monsieur subi. le Député. Alors voilà, voilà mes conseils de lecture. tout d'abord le monde diplomatique le monde diplomatique qui vient de paraître un très bon article sur l'arménie un deuxième sur l'invasion l'invasion de l'irak par les états unis alors nommer punir la france et ignorer complètement l'allemagne et un troisième sur la fabrique la fabrique du droit international a très Très intéressant, le journal hebdomadaire Marianne titre sur la laïcité ou plutôt non, sur ses professeurs qui abandonnent la laïcité. Alors la rédactrice en chef de Marianne est très bien placée pour nous en, placer, nous en parler, pour nous parler de l'école. Elle était elle-même, avant d'être journaliste, professeur. Et puis également dans Marianne, un article sur les marchés financiers qui dégrade la note de la France, car Macron leur a obéi. Valeur actuelle, valeur actuelle un article sur Mayotte, qui est marrant, qui est pas mal. Il est Rien que le titre, c'est intéressant, Mayotte ou l'impuissance à l'œil nu. Dans Freut Populaire, un article qui m'a bien plu sur Plénel. Bon alors cette semaine, cette semaine, je suis allé voir une exposition absolument extraordinaire sur deux peintres, deux peintres qui étaient copains et en même temps concurrents, Manet et Degas. Une exposition fantastique. Fantastique sur ces maîtres de la peinture française du 19e siècle. Et puis bien sûr demain je vous recommande je vous recommande l'émission hebdomadaire d'andré bercoff le dernier verre sur un merta bon et eh bien écoutez j'espère que cette revue de presse vous a plu abonnez vous partagez et likez. au revoir